Bonjour les amis, la bourse, le trading qu'est-ce que c'est si vous êtes débutant et que vous vous intéressez à ce domaine. Je vais essayer de vous expliquer euh, mon point de vue sur euh, la bourse et le trading. Ça fait 14 ans que je suis dans ce domaine-là donc euh, j'ai commencé par euh, aller voir des, des conférences euh, de, de traders, de formateurs et puis petit à petit je me suis mis moi aussi à faire du trading, à comprendre un petit peu le domaine de la bourse et euh, ensuite à moi-même euh, essayer d'enseigner ce que j'avais appris au cours des années. Ça fait 14 ans donc maintenant je continue à apprendre et je continue à enseigner parce qu'il <rire> n'y a pas de limite à, à ce domaine et tous les jours j'apprends encore, tous les jours je pratique et euh, j'enseigne également et ça me donne beaucoup de satisfaction. Alors la bourse qu'est-ce que c'est La plupart des gens euh, pensent que c'est dangereux la bourse. Vous aurez certainement entendu euh, des personnes qui disaient que c'était très risqué et c'est vrai ça peut être risqué quand on ne sait pas euh, ce qu'on fait ou comment le faire et euh, d'un autre côté on sait actuellement que si on laisse son argent à la banque et eh bien ça ne rapporte plus rien. Alors Comment faut-il faire Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Je vais essayer de vous éclairer un petit peu dans ce domaine-là. Au niveau de la bourse, et eh bien la bourse beaucoup de personnes pensent que c'est acheter une action, que ce soit une, une action française, EDF ou une autre, une autre action, Apple ou, ou d'autres actions comme ça. On achète et on espère que ça va monter. Théoriquement quand tout va bien effectivement la bourse monte, les entreprises se développent, font plus de bénéfices et donc il euh, y a des dividendes qui sont distribués ou pas distribués selon les entreprises. Et certains se disent bon je dois à ce moment-là analyser quelle société euh, va bien, a une progression euh, probable. On sait bien que par exemple Tesla s'est beaucoup développé, hein, le fabricant de voitures électriques. Apple se porte très bien aussi puisque c'est la plus grosse capitalisation boursière et voilà un petit peu comment évolue le monde de la bourse et ça peut très bien monter et descendre puisqu'à un moment donné Apple était quasiment en faillite il y a, il y a quelques années et maintenant c'est vraiment le top du top au niveau boursier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que réellement il faut analyser tout ça, écouter les avis des uns et des autres pour savoir où investir Et c'est assez risqué, ça demande d'abord beaucoup de travail et ensuite euh, investir seulement sur une action c'est quand même risqué parce qu'on a vu euh, certaines, certaines actions chuter sans comprendre pourquoi. Euh, C'était le cas de la société donc euh, pas Boeing, l'autre la société française Airbus donc qui à un moment donné euh, a chuté fort et le patron avait vendu des actions justement parce qu'il savait qu'un modèle Airbus euh, n'allait pas sortir à temps et donc il y a parfois des problèmes de délit d'initié, ce qu'on appelle des délits d'initié. C'est-à-dire que par exemple si le patron d'une entreprise sait que euh, il va signer un gros contrat, il peut très bien le dire à des amis, à sa famille etc. pour acheter ou au contraire quand une action risque de chuter et que le patron de l'entreprise le sait et eh bien à ce moment-là il va dire vendez c'est le moment de vendre et c'est interdit bien sûr cela. Mais vous, vous particulier vous n'avez pas accès à ces informations donc vous pouvez Faire des recherches et penser que tout va bien dans une entreprise, et puis euh, tout d'un coup, euh, vous voyez une chute euh, importante du cours de l'action et vous perdez de l'argent. Donc, je dirais que investir sur euh, une action euh, ou deux actions, etc., faire, faire des analyses, donc réellement des bilans des sociétés, de comment a dirigé la société, ça peut être utile mais euh, ce n'est pas une garantie que vous aurez euh, des résultats euh, réguliers de cette manière-là. On sait aussi qu'il peut y avoir des, des crises importantes, on a connu euh, la crise des valeurs technologiques euh, dans les années 2000, puis la crise euh, des subprimes en 2007 euh, donc ça c'était l'immobilier. Donc vous voyez qu'il n'y euh, a pas la garantie que le marché monte toujours. On peut très bien perdre beaucoup d'argent en bourse euh, en investissant simplement comme ça et en se reposant sur ses lauriers. Donc comment faire Eh bien je dirais qu'il ne faut pas mettre euh, tous ses œufs dans le même panier. Donc vous pouvez très bien investir euh, un peu d'argent en bourse sur des actions ou bien vous pouvez investir sur ce qu'on appelle des indices. Comme par exemple en France vous avez le CAC 40. Ce sont les 40 plus grosses entreprises en bourse en France et là donc le risque est réparti déjà sur 40 sociétés. En Allemagne c'est pareil vous avez le Dax 40, avant c'était le Dax 30 maintenant c'est le Dax 40. Les 40 plus grosses sociétés en bourse également donc le risque est modulé sur 40 sociétés. Vous avez la même chose pour des sociétés américaines comme le Dow Jones, le SP500 donc votre risque est déjà moindre à ce moment-là. Vous pouvez investir donc sur des indices ou investir donc sur des actions aussi mais moi je vous conseille plutôt les indices. Alors à ce moment-là à partir du moment où vous vous intéressez plus aux indices eh bien euh, il faut passer non plus à ce qu'on appelle la bourse mais plutôt le trading. Le trading qu'est-ce que c'est Le trading ça va être investir soit sur un indice soit sur des monnaies à ce moment-là c'est le forex donc, ou même des crypto-monnaies qui ont beaucoup euh, la cote actuellement mais que je, ne vous dé, que je vous déconseille tout à fait actuellement parce que quand c'est fort à la mode, quand tout le monde parle de ça que tous les particuliers veulent acheter euh, des crypto-monnaies c'est probablement que euh, le bon moment est déjà passé. Donc ça c'est de manière générale lorsque tout le monde parle d'une action à acheter et eh bien si vous achetez à ce moment-là vous allez voir probablement qu'il va y avoir une chute assez importante de l'action. La, Pourquoi Parce que les gens qui étaient informés, qui avaient l'expérience euh, savaient à quel moment il fallait acheter, le marché est monté puis ils prennent des bénéfices et à ce moment-là ils prennent des bénéfices quand tout le monde en parle. Et quand ils prennent des bénéfices eh bien la valeur de l'action chute. Donc ça c'est de manière générale, de manière grossière ce qui se passe en général en bourse et en trading lorsqu'on n'est pas avisé, lorsqu'on n'est pas informé et qu'on veut se lancer comme ça parce que votre cousin, votre ami etc. vous a dit qu'il avait gagné de l'argent avec les crypto-monnaies, avec le bitcoin etc. Voilà donc là je referme la parenthèse. Ensuite, donc euh, il faut savoir comment vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir à très long terme Donc C'est-à-dire, vous mettez euh, un peu d'argent, euh, 500, 1000, 10 000, 20 000, 100 000 ou plus euh, en bourse euh, et vous ne vous en occupez plus et vous espérez que ça va monter. Ou bien vous faites euh, ce que je vous conseille plus vous apprenez une manière de trader. Donc euh, trader qu'est-ce que c'est ben C'est acheter et vendre donc il y a des personnes qu'on appelle des traders donc qui font ça de manière régulière et qui gagnent leur vie avec ça. C'est ce que moi je fais euh, donc de manière régulière, tous les jours je, je fais du trading. Et euh, on achète et on vend et on prend des bénéfices très rapidement. Parfois on perd également. Le tout est d'arriver à ce qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année on est plus de gains que de pertes. Donc ça c'est le principe du trading, c'est le principe des traders. Donc il y a des traders qui travaillent dans des banques et il y a des traders comme moi qui sont personnes individu individuelles qui travaillent pour le, leur propre compte. Donc qu qu'est-ce qu que ça veut dire Eh bien ça veut dire que vous pouvez acheter et attendre des mois avant de revendre ou bien vous pouvez vendre et acheter des mois avant de racheter et faire des bénéfices. Parce que l'intérêt donc de faire du trading c'est que vous pouvez très bien gagner de l'argent lorsque le cours d'une action ou d'un indice monte mais vous pouvez également gagner de l'argent lorsque le cours d'un indice baisse. Pourquoi Eh bien parce que vous achetez là et si vous, non, si, si vous vendez là et que le marché baisse, eh bien, vous êtes dans le bon sens parce que vous avez vendu et vous rachetez plus bas. Donc, vous allez faire un bénéfice sur la différence entre le prix d'achat et le prix, ah, entre le prix de vente et le prix d'achat qui est plus bas. Donc, c'est assez, assez difficile de comprendre ce, ce, cet aspect au départ lorsqu'on n'y connaît rien. Mais effectivement, si vous achetez ici, disons à 100 et que le marché, l'action, monte jusque 120 et eh bien vous avez une différence de 20 et c'est 20 de gain. Même chose si vous vendez ici à 100 et que le marché descend à 80 et eh bien vous allez faire un bénéfice de 20 également. Le tout est d'être dans le bon sens. Donc ça c'est très important, ce concept-là est très important donc de savoir que vous pouvez très bien non pas acheter une action et perdre de l'argent si elle baisse. Non, si vous êtes dans le bon sens, vous pouvez très bien gagner également lorsqu'une action ou un indice baisse. Donc ça c'est déjà un concept essentiel qu'il faut avoir au départ, c'est que certaines personnes pensent qu'on ne peut gagner en bourse que lorsque le marché monte. Non, on peut très bien gagner en bourse également lorsque le marché baisse. Donc ça c'est la première chose importante à savoir. Ensuite il faut également euh, savoir sur quelle unité de temps, sur quel temps vous voulez euh, trader. C'est-à-dire que vous pouvez très bien euh, acheter ou vendre dans un délai de 3 mois ou même un an si vous voulez. Et vous pouvez très bien également acheter et vendre sur... Une minute sur une unité dans une minute. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien euh, un mouvement très rapide et faire un bénéfice ou une perte sur une période de temps très très courte. Donc vous pouvez très bien le faire en une minute, en 5 minutes, en 15 minutes. Et c'est moi ce que, ce que je fais parce que au fur et à mesure que j'ai appris différentes méthodes de trading, je me suis rendu compte que les marchés évoluaient très fort très rapidement au cours d'une journée. Donc à ce moment-là, moi je coupe toutes mes positions en fin de journée, c'est ce qui s'appelle du day trading et je dors de manière sereine. Parce que si vous avez euh, un investissement à plus long terme, que ce soit sur plusieurs jours ou plusieurs mois et que le marché chute alors que vous avez acheté eh bien vous pouvez être très mal psychologiquement à ce niveau-là, être stressé. Et euh, moi j'ai expérimenté ça, je me levais la nuit pour voir comment évoluait le cours des marchés. Euh, J'avais à l'époque un capital de, de 300 000 euros et euh, je vous assure que ce n'est pas agréable quand vous voyez que le marché ne, ne part pas dans le bon sens. Donc j'ai totalement arrêté cela et j'ai choisi de faire essentiellement du scalping qui est un trading. Donc où on peut faire plusieurs opérations euh, au cours de la journée, ça peut être 2, 3, 5, 10, 20 ou, ou plus encore sur une journée. Mais chaque fois que vous clôturez une position vous, vous avez votre argent en caisse donc vous ne risquez ni de perdre ni de gagner mais psychologiquement c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus serein de faire cela. Donc lorsqu'on fait du day trading qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que euh, une journée par exemple on peut avoir une bougie puisqu'on verra donc on utilise des graphiques avec des bougies japonaises. Donc ça c'est une notion que, que vous allez apprendre. Donc vous pouvez avoir une bougie japonaise verte avec une durée de temps donc d'une journée. Mais au cours de la journée, le marché peut très bien monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc, s'il a, a ouvert à ce moment-ci et qu'il termine ici au-dessus en fin de journée, eh bien, on va avoir une bougie verte de cette manière-là. D'autre part, donc, si au contraire, on a un marché qui a ouvert dans cette zone-là et qui termine la journée dans cette zone-ci ici donc eh bien on va avoir une bougie rouge. Mais là encore on peut très bien avoir un mouvement dans la journée qui a fait cela avant de terminer donc à ce niveau-là. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire que vous pouvez très bien faire plusieurs opérations dans la journée et si vous maîtrisez des mouvements comme cela eh bien vous pouvez faire beaucoup plus de gains même que simplement la distance entre le point, le point d'ouverture et le point de fermeture que ce soit à l'achat ou à la baisse. Donc ça c'est quand même très intéressant d'apprendre cette méthode parce que si vous faites du trading à très long terme eh bien il se peut que vous perdiez beaucoup d'argent non pas de manière générale donc, si le marché sur trois mois monte, d'accord, vous allez gagner. Mais il peut très bien stagner un très grand nombre de jours ou évoluer très peu. Mais pendant ces jours-là, il a très bien pu faire ça et rester à ce niveau-là. Si vous aviez, vous, pu connaître une méthode de trading efficace à plus court terme, eh bien, vous auriez pu gagner beaucoup d'argent durant cette période-là. Pourquoi Parce que si ça par exemple c'est 3 mois, vous imaginez le, le nombre de jours que représente cela. Vous pouvez très bien avoir 2-3 jours de hausse, 2-3 jours de baisse. Donc ça c'est extrêmement intéressant de voir la différence entre un investissement à long terme et un investissement à court terme. De même si vous avez un marché qui baisse. Vous pouvez très bien gagner parce qu'il y aura toujours des respirations des moments où le marché monte, où il redescend, où il monte et où il redescend. Donc ce n'est pas parce qu'un marché baisse à un moment donné que vous allez forcément perdre de l'argent si vous apprenez ce qu'on appelle le trading. Si vous faites des trading, donc le principe est vous commencez par exemple à trader vers 8h ou 9h et vous terminez par exemple vers 17h. Et euh, vos positions seront totalement clôturées donc vous n'aurez pas de position ouverte pendant la nuit. Quel que soit euh, ce, la, ce qui se passe pendant la nuit et eh bien vous ne risquez pas de perdre de l'argent donc ça c'est très important en fin de journée vous avez terminé votre journée de travail. Il est très important aussi de savoir qu'en en trading, en bourse donc euh, ce n'est pas le nombre d'heures qui est très important parce que vous pouvez très bien avoir un mouvement important pendant deux heures le matin à l'ouverture des marchés, et puis que le marché ne va pas faire grand-chose le restant de la journée, et que les deux premières heures seront tout à fait suffisantes pour vous faire gagner quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros en une ou deux heures. Donc, ce n'est pas comme un travail classique, donc vous n'allez pas gagner parce que plus parce que vous avez travaillé 8 heures plutôt que 2 heures. Donc vous avez certaines journées qui sont où les marchés vont bouger plus que d'autres. Les marchés peuvent peu également bouger parce qu'il euh, y a une news, donc euh, une, un avis important qui est, qui est publié. Ou bien euh, au contraire, dans l'attente d'un avis important sur, sur un domaine de l'économie, eh bien, les traders ne vont pas trader, donc vous aurez une journée très calme. Donc tout ça c'est un apprentissage que vous pouvez faire qui est bien sûr passionnant, qui est très intéressant, que vous pouvez apprendre en suivant des formations. C'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que j'enseigne et qui vous permet petit à petit d'apprendre à maîtriser différentes techniques. Il faut savoir aussi que euh, sur les graphiques boursiers donc euh, qu'on utilise en général pour trader, donc on va utiliser une plateforme de trading qui va être euh, l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers et donc on aura un graphique qui se compose donc, euh, donc euh, de graphes avec des bougies et vous verrez au cours de la journée le marché qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Donc on aura des respirations et euh, vous pourrez très bien, bénéficier aussi, aussi bien donc de gains en vendant qu'en achetant au cours de la journée. Le tout est à la fin de la journée de clôturer avec un bénéfice donc c'est l'objectif. Mais euh, vous pouvez très bien avoir des graphiques en 4 heures donc où sur votre graphique vous aurez des bougies vertes et rouges ont une durée par exemple de 4 heures donc en 24 heures nous aurons 6 bougies bien sûr donc sur une journée de travail et eh bien on aura deux bougies par exemple on peut avoir très bien deux bougies vertes si le marché monte tout au long de la journée mais durant ces deux fois 4 heures vous pouvez très bien avoir des bougies rouges donc le marché peut très bien être redescendu un certain nombre de fois avant de remonter et de terminer la journée à ce niveau-là. Donc ce n'est pas parce que vous regardez uniquement le 4 heures que vous pouvez décider au début de journée que c'est là qu'il faut acheter et que c'est là qu'il faut couper sa position. Donc là vous achetez à un certain prix, là vous coupez et vous avez un bénéfice. Ce serait beaucoup trop simple si on savait déjà d'avance ce que le marché va faire. Mais il y a des techniques, il y a des indicateurs qui peuvent vous dire à quel moment il est bon d'acheter, à quel moment il est bon euh, de vendre tout au cours de la journée. Et pour cela, on va passer à des unités plus petites. Donc euh, on peut très bien regarder également le 1 heure, le 30 minutes, le 15 minutes, le 5 minutes, le 1 minute. Donc en général lorsque vous faites du scalping et eh bien vous allez essayer de rentrer sur le 1 minute et ensuite en fonction de l'évolution du marché. Vous pouvez très bien avoir un marché qui monte tout au long de la journée tout en faisant donc des mouvements comme cela et euh, prendre des bénéfices intermédiaires. Si vous ouvrez plusieurs positions eh bien vous pouvez très bien sécuriser vos positions et arriver à garder une position ouverte qui vous donnera un gain maximum. Donc ça c'est un petit peu le principe du trading. Si vous n'avez aucune connaissance bon ça peut être un petit peu compliqué pour vous mais vous verrez que euh, petit à petit en apprenant cela vous aurez la possibilité de gagner euh, pas mal d'argent tous les jours avec un risque minimum. Il se peut bien sûr que vous vous positionnez de temps en temps surtout surtout au début dans le mauvais sens, le tout est de couper rapidement ses pertes et au contraire d'arriver à garder euh, une partie de vos positions ouvertes pour faire un maximum de gains.